Venez apprendre à vendre sur Internet et sur les réseaux sociaux avec efficacité. Venez découvrir les fondamentaux et les astuces pour lancer et exploiter un site e-commerce. Pourquoi se lancer dans l'e-commerce 92 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires de l'e-commerce en France en 2018. Votre activité doit profiter de ce boom avec la bonne stratégie et les bons outils. Dans ce cours, vous apprendrez à identifier et mettre en place les étapes d'un projet e-commerce. Vous apprendrez à choisir les bons prestataires. Vous apprendrez à développer votre activité. Vous apprendrez à analyser la stratégie de vos concurrents et faire mieux qu'eux. Cette formation est accessible à tout le monde. Si vous êtes intéressé pour vous ou pour votre équipe, contactez-nous au 09 73 72. 89, 30.